Nous voulons rendre au peuple sa pleine souveraineté. C'est la liberté. La liberté de pouvoir déterminer nos choix politiques, la liberté de pouvoir décider de notre destin. Cette liberté dont on nous a privés quand, en 2005, le peuple a voté non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Nous, nous sommes fiers que nos parlementaires, députés, sénateurs, sénatrices unanimement ont voté contre nous avons mené campagne contre ce traité. Nous, on nous a privés du choix qui a été formulé par les Français. Nous voulons nous rendre cette liberté aux Français de pouvoir décider de nos choix. Nous proposerons une pétition. Nous proposerons la possibilité pour 500 000 citoyens aussi de permettre l'examen d'une proposition de loi, une pétition aussi permettant l'organisation d'un référendum à partir d'un million de signatures. Nous ne sommes pas... Au contraire, pas opposé au référendum. C'est pour ça que je citais celui de 2005. Les référendums, c'est aussi le moment d'avoir un grand moment de partage et de débat avec le peuple et d'avancer sur des questions qui nous préoccupent.